On va élever nos pensées vers Dieu, notre Corps, intelligence suprême et cause première de toute chose, et vers tous ces bons esprits, tous ces guides spirituels qui sont là pour nous assister à la demande justement de Dieu qui montre cette grande solidarité entre le monde invisible et le monde visible, entre les esprits plus évolués qui nous aident, nous, esprits moins évolués à avancer vers eux, à partir du moment où nous faisons cet effort, selon notre libre arbitre <coughs> d'étude, d'amélioration de soi, et c'est pour ça que nous remercions <coughs> aujourd'hui de pouvoir être réunis dans le but de l'étude, voir aujourd'hui un autre aspect de cette question fondamentale, qui est l'existence des esprits et qui est la clé du changement de paradigme de l'humanité aujourd'hui pour passer d'un paradigme matérialiste à un paradigme spiritualiste et aussi par voie de conséquence pour passer d'un monde d'expiation et d'épreuve vers un monde de régénération. Voilà, donc vous devez voir mon écran. Euh, on est aujourd'hui le 27 mars, donc c'est l'heure 8 heures heure d'été. Euh, on est toujours dans le module 3 qui est l'existence et la survie de l'esprit. On avait vu il y a 15 jours l'épreuve de l'existence et de la survie de l'esprit. On avait vu euh, la semaine dernière la partie un peu plus compliquée qui est l'origine et la nature de l'esprit sur lequel on sait encore relativement peu de choses. Et aujourd'hui, on va voir bah, la progression des esprits. C'est une des réponses. Où va-t-on Pourquoi est-ce qu'on est sur la Terre À quoi ça sert tout ça Voilà. Donc, euh, et la semaine prochaine, on verra donc euh, le module 4, qui sera Communicabilité des esprits. Et donc, euh, c'est l'influence des esprits sur euh, nos pensées et nos actes. Et puis, donc, le, on touchera... Euh, rapidement la question de la médiumnité. Alors, progression des esprits, l'objectif d'aujourd'hui, ben, c'est de voir, euh, expliquer comment est-ce que les esprits progressent et euh, de montrer la hiérarchie des esprits, en gros, d'où on vient, où on est et où on va, encore une fois. Hein. Euh, les différentes catégories d'esprits qui existent euh, ben, dans l'univers. Donc euh, la question numéro 114 du livre des esprits, <coughs> Kardec demande, les esprits sont-ils bons ou mauvais par leur nature, ou bien sont ce les mêmes esprits qui s'améliorent? Réponse des esprits, ce sont les mêmes esprits qui s'améliorent, et en s'améliorant, ils passent d'un ordre inférieur dans un ordre supérieur. Donc, euh, les esprits euh, n'ont été créés d'ailleurs ni bons ni mauvais, mais ils ont été créés simples et sans science, et euh, ben, les, ce sont les mêmes esprits, donc comme nous, nous avons tous commencé euh, dans, cette, dans cette simplicité et cette absence euh, de science, et euh, ben, nous nous améliorons au fur et à mesure euh, des vies successives hein, de, de la réincarnation, dont on avait, semble-t-il, déjà un peu parlé. Non, la, la réincarnation, ce sera le module 5, un peu plus loin. Voilà. Alors, ça, ça fait qu'il ben, existe dans l'univers comme la création des esprits, elle est permanente. Il existe des esprits qui sont plus ou moins évolués, tout simplement parce qu'ils ont eu plus ou moins de temps pour évoluer et parce qu'ils ont fait individuellement chacun plus ou moins d'efforts pour évoluer. C'est ça qui explique pourquoi. Eh ben, il y a des esprits qui sont plus évolués que, que d'autres. Ce n'est pas la faute à pas de chance, ce n'est pas parce que je suis né sous une mauvaise étoile, ce n'est pas parce que génétiquement, il y a telle et telle chose que je ne suis pas évolué. Si je ne suis pas évolué encore, ben c'est parce que je n'ai pas eu le temps ou je n'ai pas fait les efforts pour évoluer. C'est à chacun selon son mérite. Et donc, les esprits sont classés en différents ordres selon le degré de perfection auquel ils sont parvenus. Donc, on verra le détail des différentes classes d'esprit. Et ça aussi, c'est quelque chose de fondamental à connaître, surtout pour, euh, quand on parlera de la médiumnité, hein, euh, parce que euh, il faut savoir à qui on a affaire. C'est comme dans la vie de tous les jours, euh, quand on rencontre quelqu'un, euh, il faut savoir à qui on a affaire. Est-ce que cette personne, elle est honnête ou pas Est-ce qu'elle est cupide ou pas Est-ce qu'elle est désintéressée ou pas euh, est-ce qu'elle a un savoir ou pas, hein, ou est-ce que c'est juste du faux savoir Tout ça, c'est important euh, dans nos relations sociales. Hein, ben avec les esprits, c'est la même chose. Euh, et donc, pour, pour revenir sur les ordres et les degrés de perfection des esprits, c'est une évolution qui est continue. Hein, donc, c'est difficile de, classer, de faire un classement. Cela dit, il y a quand même, Kardec a quand même tenté de faire un classement, mais comme tout classement, il n'a rien d'absolu. Il n'y a pas entre ces ordres une ligne de démarcation tracée comme une barrière. Et ainsi, on peut multiplier ou restreindre les divisions à volonté. C'est-à-dire, on peut diviser en dix classes d'esprit, en trois classes, en cinq classes. C'est un peu comme on veut. Quoi. Et donc, si on considère les caractères généraux, on peut classer les esprits dans trois principales classes. Donc, le premier rang, ce sont ceux qui sont arrivés à la perfection, les purs esprits. Euh, donc, ça, c'est les esprits qui, qui sont au-dessus du de lot hein, et qui se réincarnent assez rarement sur la Terre. On voit par exemple l'esprit de Jésus ou de ces grands missionnaires qui sont venus, de Socrate ou d'autres, hein, pour partie de ces, de ces esprits très évolués. Ensuite, il y a les esprits du second ordre qui sont arrivés au milieu de l'échelle, hein. Le désir de bien est leur préoccupation. Donc, ce sont des esprits qui, qui ont déjà fait ce pas. Donc, chez eux, le, le, le désir du bien, il est là. C'est-à-dire qu'il n'existe pratiquement plus de désir du mal ou de sentiments qui sont associés au mal, genre l'envie, la haine, la jalousie, etc. Pas de, plus de violence, rien. Et ceux du dernier degré, donc, je pense que vous avez déjà deviné, bah, c'est nous. Hein qui sommes encore au bas de l'échelle, alors là aussi, ben, il y a, il y a le, le haut du bas de l'échelle et il y a le bas du bas de l'échelle. Euh, les esprits imparfaits, ils sont caractérisés par l'ignorance, donc le manque de connaissance. Le désir du mal, ben, c'est ce qu'on voit quand même encore assez souvent autour de nous, hein, les guerres, le désir de vengeance, le désir de domination, etc. Toutes les mauvaises passions, donc l'orgueil, l'égoïsme. Qui, la sensualité, l'attachement à la matière, la cupidité, etc., qui retardent leur avancement. Voilà, voilà. donc les, les, les trois grandes classes euh, d'esprit euh, que, qu que Kardec a définies. Voilà, donc ça, c'est pour euh, l'introduction. Est-ce que vous avez déjà des questions à ce stade? Sinon, ben, on va passer au développement. Et donc, c'est là où vous voyez donc, euh, la référence numéro un, c'est la question 115 du livre des esprits. Et c'est quelque chose qu'on a un peu effleuré la dernière fois. Euh, Dieu a créé tous les esprits simples et ignorants, c'est-à-dire sans science. D'accord Ça, c'est notre point de départ. On ne sait pas grand-chose sur l'origine et la nature de l'esprit. Hein. On sait, comme on l'a vu la dernière fois, que... Ben, euh, avec, depuis l'apparition de la vie sur la Terre, il y a eu euh, une évolution dans le sens de, de des espèces végétales, animales, voire humaines. Hein. Euh, on a vu comme, comment tout ça, ça s'est élaboré au long des des, cent, des millions d'années, voire même milliards d'années. Hein. Et donc, euh, une chose par contre qu'on sait par rapport aux esprits, et là on entend évidemment les esprits humains c'est qu'on a été créé simple et ignorant. Et ignorant, ça veut, ça veut dire, en fait, sans science. Donc, on a, on, a, on a tous eu ce même point de départ. On parlait tout à l'heure des esprits évolués, comme Jésus. Eh bien, tous les esprits sont partis. Jésus aussi, il est parti. Il a été créé il y a, il y a très longtemps, certainement, beaucoup plus longtemps que nous. Mais il a aussi été créé simple et ignorant, c'est-à-dire... Et, et tous nous qui sommes partis de ce même état, on arrivera au même degré d'évolution de purs esprits. D'accord Donc, euh, c'est quelque chose qui là aussi est fondamental parce que, eh ben, il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas ceux qui sont favorisés par la chance et d'autres pas. Il n'y a pas de partialité au niveau de la divinité. Tout le monde est parti du même point de, de départ et aura le même point d'arrivée. Il euh, n'y a pas d'esprit qui ont été créés anges, hein, comme on l'entend souvent dans, dans, dans le catholicisme. Hein. Tout le monde a été créé sur cette même base. d'accord Alors, il leur a donné à chacun une mission dans le but de les éclairer et de les faire arriver progressivement à la perfection, par la connaissance de la vérité et pour les rapprocher de lui. Donc, on a été créé simple et ignorant, mais avec ce potentiel qui est décrit ici, c'est-à-dire un potentiel d'apprentissage, de perfectibilité, hein, d'acquisition de connaissances de la vérité. La vérité, ce sont les, les, les lois naturelles. Hein. Et donc, avec cette évolution, tous les esprits qui ont eu ce même point de départ hein, se rapprochent de plus en plus de la perfection, c'est-à-dire de la divinité. D'accord Donc, ça nous donne une vision de notre point de départ, ça donne une vision aussi du point d'arrivée, même s'il est à l'infini. Et ça nous permet de voir où est-ce qu'on est encore par rapport à ces trois catégories d'esprits qu'on a vues tout à l'heure. Le bonheur éternel et sans mélange est pour eux dans cette perfection, les purs esprits. Les esprits acquièrent ces connaissances en passant par les épreuves que Dieu leur impose. Alors là, bon, c'est la manière de parler du milieu du 18e siècle, en fait. Donc, euh, l'esprit a besoin de se réincarner. Et pour l'apprentissage, ben, ça se fait par des essais, des erreurs. Euh, c'est comme ça qu'on apprend. C'est quand il y a des accidents qu'on apprend à éviter les accidents. C'est quand il y a des guerres qu'on apprend, f... enfin, qu'on n'a pas encore appris, mais qu'on doit apprendre à faire ce qu'il faut pour éviter les guerres. Vous voyez donc, euh, euh, l'apprentissage se fait, euh, ben, notamment aussi parce qu'on a notre libre arbitre. L'apprentissage, il se fait euh, par, euh, en faisant des erreurs. On ne réussit pas toujours tout du premier coup. Ça demande du travail, de l'effort, de la patience. Euh, ben, parfois, euh, comment dire, on tombe il y a des chutes, hein, euh, mais c'est ça qui nous fait apprendre. Hein. L'exemple, c'est la, la, la trottinette électrique. J'ai appris ben, que ce n'est plus pour moi. Ce n'est pas pour les, les personnes qui, sont, qui ont déjà un certain âge et qui sont grands. Et comment est-ce que j'ai appris ben, <coughs> En me cassant le poignet. Voilà, il a fallu ça pour que je me résigne à dire, bon, on va laisser ça aux plus jeunes, plus forts que moi. Alors, donc vous voyez comment sont ces épreuves que Dieu nous impose ben, C'est tout simplement des épreuves souvent que nous avons choisit hein, euh, pour, pour avancer. Alors, les uns acceptent ces épreuves avec soumission et arrivent plus promptement au but de leur destinée. Donc, il y en a que les uns comprennent plus vite que les autres. Hein. D'autres ne les subissent qu'avec murmure et restent ainsi par leur faute, éloignés de la perfection et de la félicité promise. Ben, il y en a d'autres qui réclament, qui ne sont pas d'accord, qui se révoltent euh, et qui mettent forcément plus de temps à apprendre. Parce que se révolter contre les lois de la nature ou se révolter contre la divinité, euh, révolter contre les lois de la nature pour dire « il ne faudrait pas qu'elles soient comme ça, faudrait qu'elles soient comme moi, je pense ben, », on perd du temps parce que les lois de la nature sont immuables et ne changeront pas. Et donc, tout ce genre d'attitude, hein, de, de, de révolte, de de résistance, ben, ça retarde notre avancement et donc notre félicité, D'accord? Donc, les esprits n'ont pas été créés les uns bons et les autres mauvais. On a tous été créés pareil. Et c'est là, quand on raisonne que sur une seule vie, pourquoi il y en a qui sont bons, pourquoi il y en a qui sont moins bons, pourquoi il y en a qui sont euh, sains de corps et d'autres pas, pourquoi il y en a qui naissent avec des handicaps graves, d'autres pas, pourquoi il y en a qui naissent dans des châteaux et les autres dans des bidonvilles. On ne peut pas comprendre en résonnant sur une seule vie, mais avec cette théorie-là hein, de, de, de, de, de l'évolution des esprits par la réincarnation, là, oui, on comprend et on arrive à concilier toutes les inégalités, toutes les injustices apparentes qu'on arrive à voir sur Terre quand on regarde qu'une seule vie. On arrive à les comprendre en résonnant sur plusieurs vies. Alors, L'incarnation euh, ou le passage de la, des esprits par la vie corporelle est nécessaire pour que ceux-ci puissent accomplir à l'aide d'une action matérielle les desseins dont Dieu leur confie l'exécution. Donc, nous, les esprits, pourquoi on s'est réincarné Pourquoi on est là On aurait pu rester de l'autre côté. Maintenant, hein? on se réincarne. Pourquoi Parce qu'on a besoin de, de, de se réincarner pour évoluer. Dans le monde des esprits, on peut apprendre, on peut étudier, on peut faire beaucoup de choses, on peut même travailler, mais c'est que l'épreuve de feu, entre guillemets, le test, il vient au moment de l'incarnation. C'est là où on verra est-ce qu'on a, est qu a réellement évolué ou pas. Parce qu'avoir de bonnes intentions, c'est bien, mais le jour J, quand l'occasion se présente, savoir les mettre en œuvre et rester fidèle à nos bonnes intentions, c'est parfois moins évident. Hein. Et c'est ce qu'on voit. Hein. C'est pour ça que l'incarnation, ce n'est pas une punition, mais c'est tout simplement une nécessité euh, pour nous, pour notre évolution. Alors, je me souviens toujours, quand il y avait des, des conférences euh, de, de, du cercle Alan Kardec là, à, à, à, dans la région de Belfort, il y a une dame qui venait, chaque fois, qui venait régulièrement en conférence et qui disait, « Mais moi, je ne suis pas d'accord avec la réincarnation parce que moi, je ne veux pas me réincarner. » Alors, c'est un droit, effectivement. Et cette dame-là, elle a certainement mis des siècles avant de se décider de, re, de revenir. Mais elle, elle s'est réincarnée quand même parce que ben, l'état d'esprit, avec un peu plus de recul, elle s'est rendue compte que ben, c'est le seul moyen d'avancer. C'est le seul moyen de sortir d'un statu quo dans le monde spirituel, c'est de revenir se réincarner et de contribuer aussi, comme il dit, les actions matérielles, c'est-à-dire de faire évoluer la nature, de permettre, de préparer la terre pour que d'autres esprits puissent venir se réincarner aussi dans des conditions toujours meilleures pour évoluer, etc. Donc, c'est là où on se transforme même à la limite en tant que co-créateur. Un co-créateur. Et donc, cette incarnation, elle est nécessaire. Et cette dame-là, malgré... C'est ce, ce, quand même elle qui a décidé de se réincarner dans cette vie-là. Il n'y a personne qui l'a forcée à se réincarner. Euh, ensuite, euh, elle est nécessaire pour eux-mêmes, donc la réincarnation, le passage de... Hein, euh, parce que l'activité qu'ils ont obligé de déployer aide au développement de l'intelligence. Ah oui, parce que quand on est réincarné, ben, il faut qu'on étudie, il faut qu'on travaille, il faut qu'on hein, qu se protège des éléments naturels. Il faut que... Euh, on, on, on, voilà, donc c'est cette loi du travail qui fait aussi, qui nous aide à nous à nous développer. C'est quand on a un problème, qu'on y réfléchit, qu'on utilise notre intelligence, qu'on cherche des solutions. C'est comme ça qu'on développe l'intelligence et qu'on qu qu évolue. Hein, C'est quand tout va bien et qu'on est assis sur la chaise longue et qu'on n'évolue pas. Hein. Bon, on, même, même comme ça, on peut lire et apprendre quand même. Quoi. Mais quand il y a des problèmes, qu'on est obligé de travailler de, de, pour résoudre les problèmes, là, effectivement, on évolue. Et ça me rappelle aussi une petite anecdote au niveau de mon travail. Hein. Quand j'avais des collaborateurs euh, qui étaient ingénieurs comme moi qui disaient, oh là, il y a plein de problèmes et tout, euh, ben, je leur répondais toujours, euh, ben, c'est bien qu'il y ait des problèmes parce que premièrement, s'il n'y avait pas de problème, tout irait tout seul, on n'aurait pas besoin de vous. Et deuxièmement, ben, les problèmes, ça nous oblige justement, c'est le métier de l'ingénieur, c'est la résolution de problèmes. Et donc, en, en voyant les choses comme ça, effectivement, ça les faisait un peu changer et, et, et donc se, se creuser un peu la tête pour trouver des solutions à ces problèmes euh, au bénéfice de tout le monde. Voilà, voilà ce que, comment euh, se réalise ce travail, le développement de l'intelligence hein, qui, qui est amené par euh, cette activité qu'on a quand on se réincarne. Alors Dieu étant souverainement juste doit faire une part égale à tous ses enfants. Donc ça c'est un fondamental. Hein? On a vu dans la divinité Dieu il est souverainement juste, d'accord. Donc dès que on, on, on a une théorie ou une philosophie ou un raisonnement qui, qui arriverait à la conclusion de dire ah bah ben Dieu il a favorisé un tel par rapport à moi, eh ben, ce raisonnement il est faux parce que Dieu il n'est pas comme ça. Il est infiniment juste. Vous voyez. Et donc c'est là où il faut qu'on trouve dans, dans, dans nos raisonnements et dans la philosophie, cette cohérence, euh, toujours avec cette part égale à, tous ces, à, à, à toutes les créatures de Dieu. donc Comme je vous ai dit, tout le monde a eu le même point de départ. S'il y en a qui sont plus avancés que d'autres, c'est parce qu'ils ont fait plus d'efforts ou parce qu'ils ont été créés avant nous. Mais il n'y a pas de favoritisme. Personne n'est créé ange, hein, comme on l'apprend dans les... Dans les, dans les religions traditionnelles, hein, euh, moi, je serais le premier à réclamer pourquoi lui, il a été créé ange et pas moi. Vous voyez, ça, ça, ça, ça viole cette justice divine. Non, l'ange, il est aussi passé par le stade où je suis passé et moi, je passerai aussi par le stade d'ange dans euh, beaucoup d'incarnations. D'accord voilà, le même point de départ, la même aptitude, les mêmes obligations à remplir et la même liberté d'agir. Donc, l'esprit a été créé avec un degré de liberté et de libre arbitre qui n'est pas absolu au départ, hein, puisque euh, l'homme préhistorique était quand même gouverné pas mal encore par des instincts, mais plus on évolue, plus notre intelligence se développe, plus notre liberté aussi se développe mais fondamentalement, on a ce libre-arbitre, je vous parlais tout à l'heure de cette dame, si elle ne veut pas se réincarner, personne ne va l'y obliger, elle, elle, elle, elle avancera à son rythme, on est libre de choisir de faire ou de ne pas faire quelque chose. Parfois, on peut se retrouver sous la contrainte, sous des pressions, etc., mais in fine, la liberté, le choix, il nous appartient à nous. Oui, Patricia oui, c'est ce que tu viens de dire, Oui, j'avais lu que les esprits qui vraiment sont très obstinés, ne veulent pas avancer, ils se réincarnent un peu de force par les guides. Alors, euh, en, en principe non, c'est-à-dire les, les guides finissent par les convaincre, mais oui. s'ils ne veulent pas, ils ne se réincarneront pas. Ah bon les, seuls, oui, les seuls esprits qui, que les guides réincarnent, ce sont les esprits qui sont dans un trouble tellement profond, oui. qui sont dans une situation tellement compliquée, qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas encore la, la liberté et l'intelligence de décider par eux-mêmes. Et dans ce cas-là, ben, ce sont les guides spirituels qui décident pour eux et qui choisissent pour eux euh, ce qui est le plus utile pour eux. Ah, okay. Mais dès qu'on a conscience de nous-mêmes, hein, par exemple le cas de cette, toujours cette dame, oui. Ben, si elle ne veut pas se réincarner, ça peut durer des siècles et des millénaires euh, avant qu'elle se décide. Mais ah, okay. tôt ou tard, eh ben, elle finira par se lasser. C'est là les guides disent, ben oui, ben voilà, tu vois, ne veux pas, mais tu, tu te rends bien compte qu'il n'y a pas d'autre solution. Oui. C'est là où il, il, il y a un participant d'un cours précédent qui disait, oui, mais dans ce cas-là, on n'a pas de liberté. Bon, C'est vrai, vrai que ben, le, le, le, par rapport à la création, le fait d'évoluer, on n'est pas libre d'évoluer ou pas, enfin, dans l'absolu, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que si on ne veut pas évoluer, on peut rester stationnaire. Mais à terme, tous les esprits vont évoluer. Et ça, si un esprit dit « moi, je ne voudrais pas évoluer, je voudrais régresser ben, », si ça va à l'encontre, au contraire des lois de la nature, qui, encore une fois, sont infiniment justes, eh ben, ça n'ira pas. Vous voyez ce que je veux dire si vous sautez par le balcon et que vous dites « veux, je veux monter au lieu de descendre ben, », c'est la loi de la nature qui s'applique hein, en fonction de, du fait d'avoir sauté. C'est là où est notre liberté, mais une fois qu'on a sauté, ben, les lois de la nature s'appliquent et on tombe. Et quand on tombe en bas par terre, ben, on se fait mal. Oui. donc Vous voyez, c'est euh, la liberté quand même dans le cadre des, des lois naturelles. Oui, Vincent oui. Quand on apprend par exemple le vélo, c'est les lois oui. de l'équilibre qui s'applique et on tombe parce qu'on n'arrive pas à trouver son équilibre. Oui. Et, et là, je trouve que ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de, de, de savoir quelles sont les lois de l'équilibre de, de la progression. Alors, la loi de l'équilibre au niveau du, du, du vélo, elle, elle est connue. Hein, c'est de, de la mécanique, quoi. elle est il faut, il faut justement le temps que euh, nos automatismes se mettent en place. C'est comme quand on conduit une voiture. Hein. Si le gamin qui prend la première fois les pédales et le levier de vitesse et le volant, ben, il, bon, même, même si aujourd'hui ils sont bien entraînés avec les video games et j'en passe, ben, ce n'est pas toujours évident. Alors qu'au bout d'un certain temps, une fois qu'on a appris à conduire, il y a beaucoup de, de mouvements qui deviennent, euh, entre guillemets, automatiques. Hein, pour, la, pour la bicyclette, c'est pareil. Et donc là, ben, on se, on, on se, la bicyclette, ben, c'est à la fois la technologie et les lois de l'équilibre, hein, les lois de la mécanique. Et puis au niveau de la voiture, eh ben, on sait se servir des instruments qui ont été créés justement par, par l'être humain pour faciliter notre déplacement. Donc c'est aussi un, un apprentissage par lequel on parle. Et la bicyclette, effectivement, donc, qui, qui n'est jamais tombé en bicyclette euh, en étant enfant, en apprenant voilà. mais vous voyez qu'aujourd'hui, ben, on fait déjà pas mal de choses pour apprendre, pour faciliter l'apprentissage. Hein. Des premières bicyclettes pour les enfants qui sont encore petits, il n'y a pas de pédale. Hein. Parce que euh, une des difficultés de la bicyclette, et c'est ce que les, les, les personnes qui ont conçu cette, cette bicyclette-là ont appris, c'est de coordonner euh, le fait de pédaler au lieu de marcher hein, avec… Euh, le, le, le, le, comment dire, le guidon et le fait de maintenir l'équilibre, le fait de se pencher quand ça tourne, etc., hein, à cause de la force centrifuge et, et, et autres. Et donc, les, les premières bicyclettes n'ont pas de pédale. C'est que euh, les deuxièmes bicyclettes, euh, une fois que l'enfant a appris à avancer sur cette bicyclette en poussant avec les pieds par terre et à tenir l'équilibre, hein, euh, notamment dans les virages, les changements de direction, qu'on qu lui met... Euh, ben, le, le, la deuxième faculté de la bicyclette, qui sont les pédales, pour pouvoir avancer plus vite en pédalant qu'en poussant avec les pieds. Donc, c'est là où on voit l'apprentissage qui se fait comme ça, progressivement, pas à pas. Et ce sont de bons exemples, parce qu'on peut faire le parallèle avec l'apprentissage ben, des autres choses, des sciences, de la moralité et, et d'autres. La difficulté pour les lois spirituelles, c'est qu'on a l'impression d'avancer à l'aveugle, d'être un peu dans le noir et puis de se cogner sur les murs et, et de ne pas comprendre euh, quelles sont les lois de l'équilibre, par exemple, spirituelles. Oui, ben, c'est pour ça qu'on euh, est, ben, qu est ici réunis et qu'on étudie. Hein, on essaye de, de voir euh, ces lois spirituelles, comment est-ce qu'elles fonctionnent euh, mais bon, il y a beaucoup de personnes qui, bah, qui n'étudient pas et qui vont comme ça, effectivement, un peu à l'aveuglette et donc euh, qui apprennent euh, par euh, ce principe des, des, des échecs et des, des recommencements. Quoi. Hein Michel. Oui, bonjour à tous. Euh, en fait, je pense que tout apprentissage, ça passe aussi par l'observation Apprendre c'est bien en effet, mais il y a aussi une observation, et c'est aussi l'observation entre guillemets de l'autre ou des autres, sans jugement bien sûr, qui peut nous aider à apprendre. Euh, si on, regarde, si on, on est sur un vélo et qu'on regarde l'autre à côté qui en fait, ça peut aussi nous aider grandement. Et je pense que l'observation des autres, l'observation de la nature, ça peut nous aider à une progression spirituelle. Euh, la nature ne fait pas les choses par hasard non plus rien n'est fait par hasard dans la nature on, on s'aperçoit comment elle fonctionne on s'aperçoit que euh, bien sûr on le voit matériellement euh, tout comme nous d'ailleurs mais on voit que je ne sais pas c'est tout bête mais la nature va utiliser des subterfuges pour euh, améliorer la fécondation des fleurs pour avoir des fruits euh, par la pollinisation par les insectes et en fait cette observation là Peut nous montrer aussi eh bien, comment on apprend, qu est, quelles sont les interactions entre les uns et les autres qui peuvent se produire et qui peuvent nous faire progresser aussi et qui permettront eh en effet que ah, mais tiens, c'est vrai que si j'appuie sur la pédale à droite à ce moment-là, puis à gauche à ce moment-là, eh j'avancerai mieux. Mmh. Voilà. Bah, c'est le... toute une science qu'on appelle la pédagogie. Alors, oui, c'est ça. En fait, c'est ça. ça. C'est ça. Mais cette observation, elle nous, est, elle nous est propre, elle nous est intime. C'est-à-dire qu'on a envie de chercher de ce côté-là, ou on a envie de chercher de ce côté-là. Ce côté C'est pour ça qu'on est tous différents. Si on est en effet simples et ignorants, simples et ignorants au même stade, mais on finit par eh s'intéresser plutôt à ceci, plutôt à cela. Et donc, notre évolution... Même si la finalité est aussi la même, peut être différente, on va prendre tel chemin ou tel autre. C'est ce qu'il disait avant. en fait. Voilà. Tout à fait. Et il y en a qui, comment dire, euh, qui sont comme des éponges, hein, qui absorbent les enseignements, euh, comme des éponges. Il y en a d'autres qui sont réfractaires, qui veulent pas, qui ont, ont l'occasion d'étudier mais qui, qui n'étudient pas, qui en profitent pas, qui sont pas assidus, qui sont pas attentifs là encore c'est chacun selon son rythme ce qu'il nous dit là tout privilège serait une préférence et toute préférence une injustice Donc, chez, chez, chez Dieu les, dans les, la divinité là, les privilèges n'existent pas il n'y a pas de privilèges les privilèges sont des circonstances qui sont créées généralement par les humains mais dans l'absolu dans les lois de la nature ça n'existe pas bien sûr Moi, je, enfin, je trouve ça très beau parce que euh, ce n'est pas quelque chose dont on peut se rendre compte euh, de façon immédiate euh, par nous-mêmes euh, ça on peut le savoir que par euh, l'apprentissage, que par l'écoute des, des esprits par contre si en ayant cette notion là on cherche à l'observer et eh bien on peut la remarquer par la suite oui, oui, oui, oui, oui, oui. c'est tout à fait ça <rire> Et c'est, encore, encore une fois, la, co la cohérence dans, euh, dans la philosophie. Hein? Dieu, il est infiniment juste, donc il ne peut pas y avoir ce genre de choses. Donc Tout raisonnement, encore une fois, qui pourrait dire, « Ah, bah ouais non, l'autre, il est favorisé par rapport à les gens qui se plaignent, qui sont tout le temps en train de dire, c'est parce que j'ai été mal fait, c'est parce que euh, génétiquement, je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. » Tous ces gens-là qui, qui, qui viennent avec ce genre de plaintes et de, de raisonnements ne comprennent pas ça, qu'en fait c'est pas vrai, ça peut pas être vrai ce, ce qu'ils pensent. Ils cherchent des excuses pour pas faire, pour cacher en fait leur oisiveté ou le mauvais usage de leur libre arbitre. C'est un peu dur ce que je dis, mais c'est ça, in fine. C'est ça. Vincent moi, j'ai une drôle de sensation par rapport à ça. J'ai la sensation qu'on qu vient vérifier, ce qu'on qu croit déjà être vrai. Et on ne progresse pas beaucoup, en fin de compte. On ne prend pas beaucoup de risques parce que la psyché est faite de telle sorte qu'on qu a des, déjà des... En tout cas, pour moi, hein, je parle pour moi, j'ai l'impression qu'il euh, y a une rigidité. Il y a quelque chose qui est... Il y a déjà une croyance euh, qui, qui est inscrite et que, qui nous limite dans la possibilité d'aller de, vers des, des choses différentes. Et, et nos croyances, elles sont quand même, même si on ne le veut pas, elles sont là, quoi. Elles, sont, euh, elles sont limitantes. Alors, il y a effectivement des, des, des facteurs limitants, il y en a beaucoup. Hein. Euh, personne n'aime sortir de sa zone de confort et pourtant… Si on veut changer, si on veut s'améliorer, il faut sortir de sa zone de confort. Quand on reste dans une zone de confort, quelque part, on stagne. Et Je suis en train de lire un livre en ce moment, qui, qui, en anglais, qui parle de notre chemin de Damas et qui prend l'exemple de Paul en disant que ben, Paul, il était Saül sa sa hein. il était euh, juif, il avait une bonne position, il avait un bon salaire, il était reconnu, euh, adulé, etc. Et ben, il n'est pas devenu Paul, enfin euh, il est devenu Paul assez rapidement, hein, mais euh, en passant par des difficultés, qui, vraiment il est sorti, il a dû sortir de sa zone de confort euh, pour devenir Paul, et c'est pour ça que ben, voilà, Saul, on n'en parlerait probablement plus aujourd'hui, alors que Paul, on en parle toujours. Hein. Et si on veut évoluer, effectivement, il faut sortir de sa zone de confort, en restant tout le temps dans la zone de confort. Alors, zone de confort, ça ne veut pas dire zone de, de, de, de sécurité, hein. il faut, il faut s'entendre, hein. mais euh, en restant dans sa zone de confort, dans le petit train-train, euh, on ne s'améliorera pas. Souvent, les les, les, les moments dans la vie où, où, où on fait, je dirais, où on a osé sortir de cette zone de confort, c'est là où on, rendu, on se rend compte qu'on a fait le plus grand pas vers l'évolution. Hein, quand on a, par exemple, ben, le, le, la plus grosse difficulté en fait pour l'humanité aujourd'hui, c'est de sortir du, du matérialisme pour entrer dans le spiritualisme, c'est-à-dire d'accepter qu'on a une âme. C'est pour ça qu'on parle de, de, de l'esprit, de sa liberté, d'où il vient, il évolue, etc. Parce que la personne qui, qui, qui pense que voilà, tout est génétique, que la conscience est le produit du cerveau, que le jour de l'amour, tout sera fini, eh bien, elle est quelque part dans une espèce de zone de confort qui, la met, euh, qui lui met des œillères, un brouillard, mais qui, voilà, j'en profite un maximum. Il y a les lois du marché, de la concurrence. Euh, euh, je peux passer par-dessus les autres, euh, parce que de toute façon, quand ce sera fini, tout sera fini. Euh, voilà. Alors que le fait de sortir de ça, de dire on a une âme, et puis les bêtises qu'on a faites, il va falloir qu'on les répare un jour, etc., eh ben, ça représente un pas énorme dans cette sortie de, de la zone, entre guillemets, de confort matérialiste. Et pourtant, ça, ça, ça correspond à un vrai pas euh, pour notre évolution. Oui, Valérie oui, c'est justement, aussi, quand on n'arrive pas à sortir de cette zone de confort, c'est souvent l'épreuve qui, qui nous y oblige un petit peu à nous remettre en oui. question. Oui, ben voilà, ben pour Paul, ben il est tombé de son cheval, il a vu Jésus, hein, il, il, il a eu effectivement quelque chose qui a déclenché ça. Et, et ce quelque chose qui a déclenché ça est venu au moment où il était prêt à le regarder en face. Hein. Et après, ben, il s'est retrouvé dans des difficultés. Il était aveugle, il est allé à Damas, il ne savait pas quoi faire. Et puis d'un coup, il y a un ami qui tombe du ciel pour le guérir de sa cécité, etc. Et c'est là où on voit que ben, dans ces moments-là, ben, souvent, il y a de l'aide qui vient. Hein? L'aide, elle, elle, elle est toujours présente. Hein? Et effectivement, nous, ben, c'est pareil. Hein? Quand on passe par des épreuves, des maladies comme le cancer ou des choses comme ça, ben, ça nous secoue. Hein. C est, c est, ce sont ces épreuves-là qui, en général, nous poussent, nous aident, à, nous obligent même à, à sortir de cette zone de confort. Quand on perd notre emploi, hein, quand on a des difficultés matérielles, une ruine, souvent des épreuves qui ont été choisies par nous-mêmes justement pour nous aider à sortir de ces zones de confort et à se remettre en question. Et c'est l'évolution se fait bon, par notre bonne volonté et notre libre arbitre, mais souvent elle se fait aussi par ce que Kardec et Léon Denis ont appelé l'aiguillon de la douleur, de l'épreuve. Voilà. Alors, il continue dans la question là. L'incarnation n'est pour tous les esprits, esprits qu'un état transitoire. On est... Alors, on en parlait hier. Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire pour consoler les gens aujourd'hui avec cette guerre, avec le Covid, etc. Ben, moi, je pose une question qui a peur de l'amour hein? Qui c'est qui. Alors, euh, voilà, est... qui, qui est-ce qui a peur de l'amour quand on réfléchit euh, à la mort en disant que ben l'incarnation, voilà, c'est pour les esprits qu'un état transitoire, que notre vraie vie, c'est la, la vie de l'esprit, et qu'on est, euh, entre guillemets, euh, accroché dans une prison euh, qui est notre corps physique, on voit les choses différemment. Hein on n'a plus peur de la mort, au contraire. Là, je me suis fait opérer cette semaine. Hein, donc, euh, mardi, j'étais sur le billard en anesthésie totale, etc. Bon, j'aurais pu... Euh, euh, y rester Ben non, bon, ben, ok. Si j'y étais resté, je me serais dit, ben chouette, super, euh, voilà, je retourne de l'autre côté, etc. Ben, je j'y suis pas resté, donc je, ben, hop, je suis encore là, je continue, je fais le cours du dimanche matin, euh, je continue à, à travailler, euh, à faire ce qu'il faut, euh, à profiter de cette incarnation, euh, justement, pour, pour, pour évoluer, pour aider les autres. Vous voyez mais si je dois mourir demain ou dans cinq minutes, ben au revoir, hein, je, je m'en dirai dans cinq minutes. Et, et, et je veux que vous soyez heureux hein, et pas faire des gueules d'enterrement parce que j'aurais été libéré. Voyez Donc, avec, avec, avec une philosophie comme ça, en sachant qu'on a un esprit, en sachant d'où on vient, où on va et que la réincarnation, c'est juste l'incarnation, c'est un, un état transitoire, ça change complètement les valeurs. Mais, mais après, bon, je conçois que comme on a été éduqué à faire des gueules d'enterrement, de, de deuil et puis tous ces machins euh, pendant toute notre vie jusqu'au moment où on s'est rendu compte de ces, de ces, de ces choses-là, euh, on ne s'en débarrasse pas comme ça. Hein euh, la peur de la mort, il bon, y en a qui… Bon, alors après, euh, on peut appréhender, c'est un changement, on retourne dans le monde spirituel… Alors, quand, quand, quand on a vu le film No Solar, est-ce qu'on se dit, mais est-ce qu'on va aussi passer par, des, par le seuil, euh, par le bas astral, par ce genre de trucs bon, ben, Ça dépend, peut-être un peu, voilà, personne n'est parfait, euh, donc on va peut-être euh, être un peu secoué au début, mais encore une fois, ça correspond à sortir de sa zone de, de confort. Et puis, euh, en étant conscient de, de, de tout ça, ben, de dire euh, OK, ben, ça, on, on en sortira. J'ai été anesthésié. Ben, vous savez, dans la salle de réveil, vous êtes à moitié groggy. Et encore, encore aujourd'hui, trois, quatre jours plus tard, euh, voilà, les produits anesthésiens, tous ces trucs, euh, ben, ça met un certain temps à s'évacuer. Hein. On est toujours encore un peu somnolent ici ou là. Mais euh, on s'en sort, voilà. on, on sait où on va. Hein. Donc, cette évolution pour aller vers la catégorie des purs esprits. Et à partir du moment où on est sûr de ça, le ciel peut nous tomber sur la tête. On ne craint plus rien. C'est la foi raisonnée. Ce n'est pas une croyance. On, on le voit, on sent la logique qu'il y a derrière, et puis on finit par en être sûr. Michel Oui, c'est qu'on progresse, en fait, et même notre mort est un progrès. Je pense que ça fait partie de eh bien, de ce qui doit nous arriver. Tu parlais eh bien, justement euh, des ruines, des accidents, des maladies, etc. Des choses qui eh bien, qui nous font progresser en permanence. Chaque fois qu'on a un pépin qui nous chagrine, qui nous embête, et eh en fait, il faut c'est ça le, le truc, c'est peut-être le prendre de façon heureuse en se disant bon, eh ben voilà, il y a quelque chose là, j'ai une épreuve, et eh il faut que je il faut que je la surmonte, il faut que je travaille pour, pour l'améliorer. Ça voudrait dire qu'il faudrait être heureux à chaque épreuve qui nous arrive parce qu'on sait qu'on progresse. Mais c'est ah. plus difficile. C'est vrai. Et, et je vous dis, moi, je suis passé par le cancer. Hein, je, je vous l'ai déjà dit. Quand le médecin, euh, la petite voix qui m'a prévenu, euh, attention, on va faire telle analyse. Ah, c'est quoi ça Ah, tiens, prostate, bon. Et puis le médecin évidemment qui fait la biopsie et tout, et puis vous le voyez le rendez-vous d'après, vous regardez dans les yeux en disant, ben, je n'ai pas une bonne nouvelle, voilà. Ou, oui, il ben, faut, faut encaisser quoi. Et puis le fait d'avoir été préparé, de l'avoir vu venir, de savoir par la petite voix avant déjà ce qu'il allait nous dire, c'est de dire, ok docteur, maintenant on fait quoi Hein euh, ah ben monsieur Kempf vous êtes encore trop jeune donc on peut pas laisser comme ça, ah ça j'ai bien aimé quand vous avez dit que je suis encore trop jeune hein et puis on cherche les choses positives et puis on avance quoi. en disant voilà solution A, B C hop je prends ça et puis boum et puis euh, voilà ça fait déjà sept ans je suis toujours là, le problème il a été entre guillemets résolu quoi et, et c'est comme tu dis Michel, moi aujourd'hui ça me rend heureux, je suis heureux d'être passé par ça et de pouvoir vous dire ce que je vous dis aujourd'hui. Hein? Parce que j'aurais pu faire une gueule d'enterrement, j'aurais pu me révolter, pourquoi moi, machin, ça aurait été pire. Non, on reprend les choses en regardant en face, on prend le taureau par les cordes et on avance. Hein? C'est quand même... Euh, D'ailleurs de toute façon vous voyez les gens qui sont malades, qui ont des maladies comme ça, celui qui prend vraiment la chose euh, positivement, c'est un grand mot, mais qui vraiment y fait face avec force et résignation et, et, et, et motivation en même temps, il a beaucoup beaucoup plus de chances de s'en sortir que celui qui euh, baisse les bras, laisse tout tomber, etc. C'est bien connu hein, dans, dans, dans ces maladies-là que, que l'effet de la volonté hein, sur, euh, sur, sur notre corps. L'incarnation, voilà, c'est un état transitoire, c'est une tâche que Dieu nous impose à, à leur début dans la vie, donc on se réincarne maintenant, mais au-delà d'un certain degré d'évolution, on n'aura plus besoin de se réincarner, hein, comme première épreuve de l'usage qu'ils feront de leur libre-arbitre. Oui, je vous disais, c'est le test. Hein, c'est... Euh, aujourd'hui on, on se révolte regardez cette guerre en Russie euh, la folie qui se passe en Corée du Nord etc mais il y a des moments il faudrait qu'on se mette dans la peau d'un Russe et d'un Coréen du Nord hein? euh, je ne sais plus euh, quel est le chanteur là, qui disait si j'étais né en 17 à Leidenstadt est-ce que je serais meilleur que ces gens-là et oui c'est là où il y a le véritable test si on avait été baratiné euh, faire un lavage de cerveau depuis tout petit euh, dans un régime soit communiste, soit en prenant pour Dieu Kim Jong-il, comment est-ce qu'on serait aujourd'hui Est-ce qu'on aurait eu la force de résister à ça ou pas Et le test, c'est que en, en passant par le test, qu'on saura si oui ou non, on a déjà passé ce stade. Et si on n'a pas passé ce stade, pour que ça nous serve d'apprentissage pour pouvoir le passer, pour pouvoir évoluer. Alors il y a deux mains levées, mais je pense que c'est dans l'ordre. Donc Michel. Euh, non, pardon, j'oublie de la baisser. Excuse-moi. Ah, oui. Vincent. Ouais. On oublie souvent de, de dire que, par exemple, le peuple allemand, les, les premiers qui ont été, les 100 000 premiers personnes qui ont fréquenté les camps de concentration, ont été les Allemands. Hein. Les oui. gens qui ne pensaient pas comme il fallait penser. Et... Et qui sont faits. Euh, ils ne se sont pas faits tuer. Le but du jeu, c'était de leur faire peur, hein, les, les, les massacrer quoi, dans les camps de concentration et de les renvoyer dans les familles pour leur faire comprendre qu'il fallait penser correctement. Eh ben, Donc euh, ouais. voilà, ça, c'est une épreuve aussi. Hein. Effectivement, ouais. bah, oui. Il bah, y a l'esclavage il y a plein de situations qui sont comme ça et, et c est, c est, là encore en raisonnant sur une vie on se dit mais on n'a pas c est, c est, ces gens qui ont été mis dans des camps de concentration ils n'étaient pas libres effectivement mais il faut raisonner sur plusieurs vies il faut voir d'où ces gens là viennent qu'est-ce qu'ils ont fait subir à d'autres euh, dans, dans les vies antérieures etc et, et d'y voir là euh, la loi de cause à effet qui agit hein? c'est clair c'est clair Ceux qui remplissent cette tâche avec zèle franchissent rapidement et moins péniblement les premiers degrés de l'initiation et jouissent plutôt du fruit de leurs travaux. Vous voyez, là, c'est encore une fois notre libre arbitre. Il y en a qui, qui, qui mettront du zèle, les autres pas. Et forcément, ceux qui mettront du zèle, donc de leur volonté à eux, ils arriveront plus vite que les autres parce que c'est leur mérite. vous voyez et voilà, ceux, au contraire, qui font un mauvais usage de la liberté que Dieu leur accorde, retardent leur avancement. C'est ainsi que, par leur obstination, ils peuvent prolonger indéfiniment la nécessité de se réincarner. Donc là, il dit indéfiniment, il ne dit pas infiniment. Donc, ça durera le temps que ça devra durer, le temps que la personne comprenne qu'il faut utiliser son libre arbitre, pour des choses qui sont en harmonie avec les lois de la nature et pas l'inverse. Oui, Michel. Oui, je. En fait, nous avons la liberté de nos actes. Par contre, oui. les retombées de nos actes, elles ne sont pas libres. C'est ce juste la conséquence de nos actes. Et parfois, c'est ce que nous confondons. C'est-à-dire que nous confondons cette liberté avec la retombée. Or, la retombée, c'est uniquement la, la réaction de nos actions antérieures. Est ça. Et en fait, là, ce n'est plus une liberté, puisque nous nous sommes faits nous-mêmes prisonniers de la conséquence de nos actes. Et c'est ça, ça ce qu'il ne faut pas confondre, en fait. Peut-être que ceux qui sont prisonniers ou qui ont été prisonniers, les 100 000 Allemands qui ont été prisonniers en Allemagne, eh c'était peut-être uniquement la retombée de leurs actes précédents. Je ne je sais pas, mais je peux, on pourrait se dire ça. Voilà. On pourrait, oui. En tout cas, ce n'est pas de l'arbitraire ou de l'injustice. C'est voilà. ça. forcément quelque chose de juste qui soit passé, ou, ou d'utile qui soit passé par cette épreuve, qu'ils qu ont souvent d'ailleurs demandé eux-mêmes. C'est ça. Est on est libre de sauter par le balcon, mais une fois qu'on a sauté, euh, on n'est plus libre de tomber ou pas. On est libre de semer ce qu'on veut, mais à la fin, on va recueillir ce qu'on aura semé. Si c'est bon, on recueillera du bon. Si c'est mauvais, on recueillera du mauvais. C'est Ça, c'est les lois de la nature. Oui. Comme le libre arbitre est important pour la progression des esprits, Kardec demande comment les esprits à leur origine, alors qu'ils n'ont pas encore la conscience d'eux-mêmes, peuvent-ils avoir la liberté du choix entre le bien et le mal « Il y a-t-il en eux un principe, une tendance quelconque qui les porte plutôt dans une voie que dans une autre ?» hein Donc, euh, c'est la bonne question. Il dit, mais au départ, quand les esprits sont simples euh, et ignorants, tiens, ben je vais corriger une petite, un petit problème de formatation ici. Quand, quand il dit « les esprits sont simples et ignorants euh, », comment est-ce qu'il peut… Effectivement, au départ, on n'a pas de liberté, on est plus… Alors, on va voir la réponse. Le libre arbitre se développe à mesure que l'esprit acquiert la conscience de lui-même. Il n'y aurait plus liberté si le choix était sollicité par une cause indépendante de la volonté de l'esprit. Ça va de soi. La cause n'est pas en lui, elle est hors de lui, dans les influences auxquelles il cède en vertu de sa libre volonté. C'est la grande figure de la chute de l'homme et du péché originel. Les uns ont cédé à la tentation, les autres ont résisté. Alors, le libre arbitre se développe au fur et à mesure que l'esprit acquiert la conscience de lui-même et de son environnement, bien sûr. La liberté ne se développe qu'avec l'intelligence. Il n'y aurait plus de liberté si le choix était sollicité par une cause indépendante de la volonté de l'esprit. Donc ça, ça va de soi. Si on est obligé à faire quelque chose, on n'est pas libre. Voilà. À la cause, euh, comment dire, n'est pas en lui, elle est hors de lui. Donc, euh, la, la cause, qui, nous, les tentations sont en général extérieures, hein, viennent de l'extérieur. Dans les influences auxquelles il cède en vertu de sa libre volonté. On est toujours libre de céder ou de ne pas céder à une bonne ou à une mauvaise suggestion qu'on peut nous faire. C'est là que vient notre libre arbitre. Et il se développe, hein, c'est-à-dire euh, il, il au début, on est plutôt poussé par des instincts. L'instinct de, de conservation qui, qui fait qu'on a peur, euh, euh, l'instinct de reproduction, etc. Hein. Donc, euh, ce sont, on, est, on est plus gouverné par des instincts. Mais au fur et à mesure que l'intelligence se développe, l'intelligence remplace petit à petit les instincts, hein, euh, et euh, donc c'est à partir de là où il y a euh, cette liberté qui nous permet là encore euh, de, de choisir entre le bien et le mal l'instinct nous dit de ne pas faire quelque chose mais no, on utilise mal notre liberté pour dire on le fait quand même hein. euh, donc ça c'est un exemple du mauvais usage du, du libre arbitre hein, qui va créer euh, les conséquences comme on l'a vu et nous faire comprendre que ce ben, voilà, n'est pas dans ce sens là qu'il faut agir et l'esprit évolué, c'est celui qui a compris et qui utilise son intelligence pour, que pour des choses qui sont bonnes. Hein? Puisque je vous ai déjà dit que les, les personnes les plus dangereuses dans notre humanité, ce sont les personnes qui sont intelligentes, mais mauvaises, qui utilisent leur intelligence pour faire le mal, pour faire des guerres, qui utilisent leur intelligence pour faire des armes qui tuent de plus en plus. Voilà, C'est ça les plus dangereux. La personne qui n'a pas d'intelligence et qui est mauvaise, bon, ben c'est un cas social, c'est quelqu'un qu'il faut aider. Quoi. Et, et la personne qui, qui, qui a une bonté naturelle mais à qui manque l'intelligence, ce sera le bon serviteur, mais ce ne sera jamais un foudre de guerre. Alors que ceux qui allient l'intelligence à la bonté, ça c'est les esprits évolués qui devraient d'ailleurs nous, nous diriger. Hein mais qui sont encore relativement rares euh, ou qui sont timides hein, sur la Terre, en accord avec la question 932 du livre des Esprits. Voilà. Alors après, il parle de la, la figure de la chute de l'homme et du péché originel. Les uns ont cédé à la tentation, d'autres ont résisté. Bon, alors voyez ça, il faut voir ça euh, exclusivement dans cette limite-là, parce que... Le péché originel, le fait qu'on a été… Parce que quand vous regardez, que dit, que dit la, la théorie, entre guillemets, catholique Elle dit qu'on a été créé bon, hein, mais euh, qu'il euh, y a eu une chute originelle, que Adam et Ève, ils ont mangé la pomme de l'arbre auquel ils n'avaient pas le droit de la manger. Et c'est ça qui fait que nous, aujourd'hui encore, on traîne les boulets, les conséquences de cette erreur qu'ont fait Adam et Ève il y a je ne sais pas combien de temps. Bon, c'est ça la… la, la le fait qu'on a été créé parfait et qu'on a chuté à un moment donné. Donc, euh, est, pourquoi est-ce que moi, je subirais euh, les conséquences d'une erreur qu'a fait quelqu'un d'autre C'est quelque chose qui est profondément injuste, ça ne peut pas se concilier avec l'infini justice de Dieu. Si on raisonne, par contre, euh, dans le sens que tout le monde a eu le même point de départ, euh, qui est cette simplicité, et cette, euh, ce, ce, cette ignorance, hein, donc sans science, et que chacun avance suivant son rythme, après, effectivement, on peut euh, voir euh, dans notre évolution quotidienne, euh, quand il y a euh, une, une, une mauvaise tentation qui se présente en nous, est-ce qu'on y cède ou est-ce qu'on résiste eh là, ça, est, là, effectivement, on voit euh, une image qui est très, très forte. Et si on, a, si on y cède, c'est parce qu'on doit encore travailler à notre évolution. Si on y résiste, c'est parce qu'on a déjà ré réalisé quelques pas dans le bon sens. Voilà. Okay. Alors, on va voir l'échelle spirit, donc comme on a dit, il n'y a rien d'absolu, les nuances s'effacent comme, comme dans les couleurs de l'arc-en-ciel, donc c'est quelque chose de continu, ce n'est pas des, des limites bien tranchées, donc c'est comme tous les systèmes de classification, on peut les faire dans le sens qu'on veut. Euh, voilà, et donc euh, les trois catégories qu'on a vues, euh, le bas de l'échelle, les esprits imparfaits, hein, la prédominance de la matière sur l'esprit et la propension au mal, ceux de la seconde qui sont caractérisés par la prédominance de l'esprit sur la matière, donc l'inverse, hein, c'est ça, c'est vers là qu'on doit aller si on veut rentrer dans le monde de régénération, ces fameux paradigmes spiritualistes et matérialistes dont je, je vous parlais tout à l'heure, et le désir du bien, donc là aussi c'est cette autonomie morale hein, qu'on qu acquiert avec notre évolution. Quoi. on prend, on fait le bien, pas parce qu'on veut une récompense ou parce qu'on veut éviter une punition, l'enfer ou, ou le seuil de nos solars. On fait le bien pour faire le bien, parce qu'on comprend que c'est ça, l'harmonie de des lois de la nature. Hein. Donc, ça, c'est la deuxième catégorie. Et la première, c'est les purs esprits. Euh, bon C'est encore un peu hypothétique, mais on a quand même quelques exemples comme euh, les... les Jésus, Socrate ou d'autres esprits missionnaires qui sont venus sur la terre. Et donc là, euh, il, donne, euh, il fait une sous-catégorie de ces trois classes. Hein. Donc vous voyez, il parle de, de, de trois ordres et de dix classes. Hein. Donc vous avez les esprits impurs. Donc c'est vraiment le bas du bas de l'échelle. Hein. Enclin au mal, c'est l'objet de leur préoccupation, c'est de faire le mal. Des hein, personnes qui sont mesquines, qui cherchent tout le temps à, comment est-ce que je pourrais embêter un tel ou une telle, etc. Comment est-ce que je pourrais tirer profit euh, matériel permanent, etc., etc. Des conseils perfides, souffler la dis discorde, la méfiance, prennent tous les masques pour mieux tromper, l'hypocrisie, hein. s'attacher au caractère assez faible pour céder à leurs suggestions. Euh, afin de les pousser à leur perte, hein, c'est-à-dire mettre le grappin sur ceux qui se laissent faire, satisfait de pouvoir retarder leur avancement en les faisant succomber dans les épreuves qu'ils subissent. Hein, au lieu de réagir bien devant une épreuve, c'est faire réagir mal. Euh, voilà, certains peuples en ont fait des divinités malfaisantes, d'autres les désignent sous le nom de démons, mauvais esprits, esprits du mal. Donc il y, a, il y a des esprits qui sont comme ça, qui rateront pas une occasion de nous faire un croche-patte. Euh, ou de, mettre, de nous mettre les bâtons dans les roues. Il faut, faut savoir que ça existe, donc euh, il voilà, ne faut pas se laisser faire. Après, vous avez la neuvième classe, ben, ce sont les esprits légers. Ignorant, malin, inconséquent, moque, moqueur, se mêle de tout, répondre à tout. Voilà, quand vous posez une question, euh, ben, ils viennent souvent répondre n'importe quoi. Hein. Se plaisent à causer de petites peines, de petites joies, faire des tracasseries, etc. Donc, c'est les gnomes, lutins, farfadés, mais bon, ils sont plus fondamentalement mauvais comme ceux de la dixième classe. Après la huitième classe, ils parlent des esprits faux savants. Leurs connaissances sont assez étendues, mais ils croient savoir plus qu'ils ne croient. C'est ceux dont euh, l'assurance dépasse la compétence, hein, comme on dit ayant accompli quelques progrès à divers points de vue, leur langage a un caractère sérieux qui peut donner le change sur leur capacité de leur lumière. Donc, l'esprit vient vous donner une réponse euh, euh, sophistiquée sur une question, mais ça peut être complètement faux. C'est les faux savants, c'est plus motivé par l'orgueil. Après, ben, la septième classe, c'est les esprits neutres hein, qui sont un peu entre les deux. Ils sont ni assez bons pour faire le bien ni assez mauvais pour faire le mal. Ils penchent des fois vers l'un, des fois vers l'autre. Voilà. Et vous, avez, il a mis aussi la sixième classe, donc les esprits frappeurs et perturbateurs. Bon, c'est pas une classe distincte, mais voilà, ce sont des esprits qui existent, qu'on voit dans les maisons hantées, etc. Après, dans le deuxième ordre, bon, donc là on change déjà de classe. C'est les bons esprits. Cinquième classe, les esprits bienveillants, donc qui sont bons, hein, qui se plaisent à rendre service, qui protègent, mais qui, là, leur savoir est encore relativement borné. Hein, donc ce sont les esprits qui sont bons, mais qui n'ont pas forcément une intelligence euh, encore très développée. Après, vous avez les esprits savants, donc euh, ça c'est un peu ceux dont l'intelligence euh, s'est développée, qui connaissent beaucoup, beaucoup de choses. Hein qui s'occupe plus des questions d'intelligence que des, que des questions morales. Hein, voilà. C'est un petit peu le pendant de, de ceux qui sont évolués intellectuellement, mais pas encore tout à fait moralement, mais euh, qui, qui, qui, qui n'y qui, qui mêlent plus les passions qui sont le propre des esprits imparfaits. Voilà. La troisième classe, ben, ce sont les esprits qui allient un peu les deux, les esprits sages, hein, les qualités morales, l'intelligence, euh, voilà, euh, qu'ils ont un jugement sain sur tout, sur les hommes et sur toutes les choses. Après, ben, on arrive aux esprits supérieurs, hein, donc c'est les guides spirituels, les grands missionnaires, hein, toujours bienveillants, toujours dignes, élevés, opportuns, euh, ils disent des vérités, et ils les amènent euh, au moment euh, où, où on est prêt à les recevoir. Euh, euh, ils s'éloignent par contre dès que nous on dévie quand on est motivé par la curiosité par, euh, quand on manque de désintéressement etc ben, ils prennent un peu de distance hein, puisqu'ils vont aller travailler euh, là où effectivement il y a des, une ambiance qui est propice hein, pour le travail euh, pour le bien et ensuite euh, le, le premier ordre il n'a mis qu'une seule classe puisque là bon, ben, voilà, ce sont des esprits qui sont déjà tellement rapprochés de la divinité c'est vraiment les les, les, les esprits qui euh, ne sont plus sujets à la réincarnation, qui font vraiment le bien pour le bien. Voilà. Donc, quand, euh, vos, quand vous lisez une communication spirituelle, ou que vous en recevez une, ben, il faut toujours euh, essayer de se dire, euh, en, en analysant euh, le contenu du message, euh, quelle est la classe de l'esprit qui vient de se communiquer. Est-ce que c'est du blabla Est-ce que c'est... Bienveillant, c'est le filtre socratique dont je vous parlais déjà. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est opportun? Et donc, ça nous permet de le fait d'avoir cette catégorisation. Ça nous permet, ça nous aide justement à, à, à, à cette analyse qui est indispensable. Voilà, donc on a terminé. Est-ce que vous avez encore des questions? Ça a l'air clair, des remarques à faire. Donc, vous voyez, si on revient au, au programme, donc, euh, on a vu ben, qu'on a un esprit, hein, on a vu d'où il vient et on, on, on voit ici, on a vu aujourd'hui, euh, pourquoi il se réincarne et où il va, hein, son évolution. Voilà, et la semaine prochaine... Alors, vous voyez, là, en fait, la semaine prochaine, il n'y a pas de cours. Euh, je l'avais euh, supprimé parce que, oui, c'est le 4 avril, hein, le dimanche, On aurait, c'était prévu donc d'être euh, à un séminaire hein, qui est d'ailleurs toujours encore programmé à Dunkerque, Morissette, hein, peut-être tu peux en parler sur le travail pour aider les esprits en deuil. Alors, il n'y a pas beaucoup d'inscrits, donc ce n'est pas encore 100% sûr qu'il va être maintenu. Ouais, je, pas... je pense, je pense qu'il va être annulé, Charles. Ou reporté, hein ouais, d'accord. Oui, enfin, plutôt reporté, oui. oui. Et voir euh, s'il y a, par exemple, une demande dans une région, plutôt que de faire déplacer plusieurs personnes, Vu les, le, les coûts que tout ça engendre, ben c'est que moi je me déplace. Voilà. Donc réfléchir plutôt dans ce sens-là, je ne sais pas. Après avoir un local pour euh, pouvoir mmh. le faire, et je pense Alors, que ce sera plus facile. C'était le samedi 3, hein, et oui. le dimanche 4, en fait, euh, on avait prévu d'aller de, de, se recueillir sur la tombe d'Alain Kardec au Père Lachaise hein, pour l'anniversaire. Et l'après-midi, donc, euh, en fait, il y a, a d'avoir une conférence virtuelle. Donc, le recueillement au Père Lachaise, euh, c'est pour ceux qui sont à Paris ou qui peuvent y aller, euh, il aura lieu. Il y aura certainement quelques personnes qui seront là-bas. Et l'après-midi, donc, ça commence, c'est à 14h, me semble-t-il, Morissette hein? Ouh hum. là le... Alors, attendez, je vais vous ouvrir la fiche. Il y a, euh, on aura euh, donc une, une conférence sur Allan Kardec, hein, notamment les, les recherches biographiques qui ont été faites euh, et aussi sur euh, les premiers pas de la codification spirit. Alors, hop. Et donc cette conférence, elle aura bien lieu. Hein. Elle sera sur euh, Zoom, si je me trompe. Non. Je vais vous ouvrir la fiche. Hein. Le, voilà, ce sera... Ah j'ai mis le 3 avril, en fait, je pense plutôt que ce sera. Alors, celle-ci. Euh, alors, attends, est-ce que c'est le 3 avril? Oui, c'est dimanche 3 avril, c'est ça? Le, le séminaire serait été le 2. Hein? Le 2. Oui, d'accord. Donc, c'est bien 14 heures, vous voyez? Et donc, c'est euh, le chercheur brésilien euh, qu'on avait déjà l'année dernière et moi-même. Et donc, euh, on parlera des, des, des découvertes qu'on a faites pendant cette année hein, euh, sur euh, la vie et l'œuvre d'Alain Kardec et d'Amélie Boudet. Donc, c'est en hommage euh, au, à l'anniversaire, alors c'est lequel, de 1869. Donc, c'est le euh, 153e anniversaire de la mort euh, d'Alain Kardec, hein, le 31 mars 1869. Voilà. Et donc, euh, il y a, vous trouverez, si vous allez sur le site, le, comment dire, le lien pour euh, s'inscrire hein, euh, à cet événement et donc euh, pour, pour, pour y venir, voilà, pour y participer. Et donc, comme c'est sur Zoom, ça permet de poser des questions, euh, d'avoir une meilleure inter interaction avec euh, les conférenciers et les, les autres personnes présentes. Donc c'est compte tenu de ça, en fait, que j'avais pas mis le cours en disant, ben, ça ferait un peu trop de choses. Et avec les déplacements et tout, on n'était pas sûr de pouvoir, entre Dunkerque et Paris, de pouvoir être à 8 heures. Donc c'est pour ça que la semaine prochaine, donc, il n'y aura exceptionnellement pas de cours. Et donc, le, le prochain cours, donc, sur le module 5, il commencera et sera donc le, le dimanche suivant, c'est-à-dire le 10. Et Charles, le spiritisme sans tabou. Alors, le spiritisme sans tabou, celui-là, par contre, je pense qu'on le fera dimanche soir. Hein D'accord, parce que j'ai mis, mis sur Facebook, mais j'ai mis sous réserve. Donc, je vais enlever le sous réserve. Oui, oui, oui, oui. Ben, je pense qu'on va le faire, hein, puisque ça, c'est virtuel. Donc, euh, voilà. donc, moi, je suis encore un petit peu limité dans les déplacements. Hein. J'ai des, des euh, comment dire, euh, ils me retirent, par exemple, les agrafes et tout ça. Euh, ben, c'est le, le 4, en fait, c'est le jour d'après. Mmh. Ou même, quand même, euh, sur l'ordonnance, il y a marqué le 3. Donc, euh, si ça se trouve, le dimanche, j'aurai en plus des infirmières qui vont passer, ou une infirmière qui va passer pour enlever les. Voilà. Mais après ça, bon, je pense que je, je retrouverai de nouveau un peu de mobilité. Voilà. Il y a Vincent qui a levé la main. Oui, je crois. Vincent. Henri VII, euh, apparemment, ça va être euh, annulé, donc la. Oui, on, ou va, on va essayer de penser euh, d'organiser ça peut-être d'une autre façon. Euh... Moi je serais intéressé, mais c'est un peu loin, quoi. C'est à, à 450 mmh. km de chez moi. Et oui. Dans un week-end, c'est trop trop court, quoi. Oui, c'est. Je comprends. Mmh. On sait tous, on sait tous, euh, on a pris de mauvaises habitudes avec le virtuel là, maintenant mais oui c'est oui, tellement bien le virtuel c'est pour ça que le présentiel Végiment par exemple, on prévient longtemps à l'avance hein, pour que voilà, les gens puissent se préparer euh, à cette rencontre en septembre on hein, va en avoir au moins une par an quoi, hein, de présentiel maintenant après ben, pour le reste euh, le, les cours qu'on fait ici euh, dans le temps on les faisait à Tannes dans le local hein, et c'est là où on s'est dit tiens ben avant même le COVID, on va essayer de les faire en ligne, et puis ça, ça a mordu, et puis depuis le COVID, on les fait pratiquement plus qu'en ligne. Et le congrès de médecine là, Pardon Le congrès de médecine. Congrès alors, les congrès médecine et spiritualité, euh, alors j'ai vu récemment, attendez, je vais ouvrir, qu'ils ont mis les... Donc, nous, les, les, les vidéos des, enseignes, des anciennes, pardon, elles sont en train d'être mises sur... Euh, YouTube du, du mouvement spirit francophone, hein, médecine et spiritualité. Euh, et sinon, alors attendez, je vais chercher international. C'est le nom de la page, ça, Charles, médecine et spiritualité. Et... Ce sera à nouveau en virtuel. Voilà. Donc, vous voyez là, le Spiritiste médical euh, Est-ce que c'est celle-là Oui, voilà. Bah, donc Là, vous voyez, ils ont, ils ont enfin mis donc, celui du mois de novembre l'année dernière. Vous pouvez trouver les conférences euh, sur le site YouTube. Donc C'est International Spiritist Medical Association, SMA International. Et donc, euh, Spanish-French, voilà. Donc là, vous avez la version doublée en français. Donc, de, de la conférence d'Alexander Moreira Almeida, qui est d'ailleurs excellente, hein, que je vous conseille tous. Et Celia Dantas, pour ceux qui s'intéressent un peu à la physique quantique, pareil en français, vous voyez. Euh, très, très intéressant. Hein. Elle, elle développe un peu le, la théorie de... Penrose et Hamarhoff, hein, où se situe l'interaction entre l'esprit et euh, les, le, le, la partie physique du cerveau. C'est très, très intéressant. Après, ben, vous avez les tables rondes, euh, etc. Donc, ils les ont toutes mis. vous voyez, 2021. Et 2020, donc, elles y sont aussi. Hein. Donc, ça, c'est euh, pour les deux dernières qui ont eu lieu en virtuel. Hein, il n'y avait pas de présentiel. Et ensuite, vous avez euh, médecine et spiritualité. Donc, euh, ça, c'est la chaîne euh, du mouvement spirit francophone. Hein, donc, vous voyez, le dernier congrès présentiel qui a eu lieu, c'était en 2019. Et sinon, euh, ben, il y a de plus en plus de vidéos qui sont… Euh, les, les vidéos anciennes, en fait, sont pratiquement toutes. Enfin, euh, non, pas pratiquement toutes, je regarde. Il y en a euh, une douzaine. Hein. Voilà, ou une dizaine. Et donc là, vous voyez, ben, Carlos Roberto, la fin de la dictature des gènes, hein, c'est une conférence euh, assez magistrale, le début de l'épigénétique. Hein. Enfin, il y a, y, a, y a énormément de, de, de, de choses euh, très, très intéressantes. Donc jusqu'à présent, c'était des clés USB ou des DVD qui étaient à vendre. Et puis là, maintenant, ben, hop, on a dit euh, on, va, on va les mettre en accès libre sur YouTube. On voilà. pourrait rajouter les liens sur le, la page de la FSF du site. Oui, oui, oui, oui, oui, oui effectivement, parce que ce n'est pas toujours facile à trouver. mais non. Les liens vers les deux. Est-ce que j'ai encore oublié quelque chose, Morissette ou... euh, Non, je... Ah, oui, je voulais dire, il y avait Michel aussi euh, qui s'était euh, inscrit pour le deuil. Oui, pré-inscrit. -pré oui. Pré-inscrit, hein, voilà, oui, qui m'a oui. envoyé un mail. Donc, euh, oui. voilà, bon, mais euh, oui, oui, très bien. Et, bon, je comprends, bien sûr, ça, c'est évident. Mais dans ces cas-là, quand ça se. Lorsqu'il y aura un peu plus de monde, eh j'essaierai je... de venir, bien sûr. Non, mais... Bien oui. sûr que oui. Ou sinon, après, peut-être l'organiser par ici, c'est ça alors, voilà, on pour la faire à Villeneuve sur l'autourage. Oui, moi c'est... Euh, oui, bien sûr, ça c'est sûr. Après c'est le travail d'organisation bon, là-bas. Hein oui. Ah ben, c'est sûr que si c'est ici, euh, si ici, du coup ça sera ouais, plus pratique ou dans le sud-ouest. C'est plus sage de déplacer... Euh une personne que de déplacer un groupe de personnes et ça ouais. et puis dans le nord tu l'as déjà fait cette conférence alors que... je l'ai déjà fait trois quatre fois donc, ouais, voilà. il, y a... donc il y a moins de monde du, du nord ouais. donc oui euh, c est, c est, le problème il doit venir de là donc faudrait faire sur Paris éventuellement euh, sur Tours hein, où on a pas mal de monde ou alors sur Agen dans le hum. sud-ouest on va en parler avec Jean-Pierre hein, puis on... On en reparlera ben, mercredi. Oui, que ça ce soit centré en fait, euh, voilà. et plus accessible pour tous. Voilà. Donc c'est simplement reporté. Bon, très okay. bien. Merci beaucoup. Ben, merci à contre, vous tous. Oui, je voulais dire aussi qu'il y avait la formation euh, sur. Enfin, euh, c'est pas une formation, c'est plutôt un échange. Donc euh, sur euh, l'aide aux esprits souffrants. Oui. Mais j'ai plus la date. Hein je ne sais pas la date Alors, attends, je vais retrouver le calendrier je crois que c'est avril ou mai Oui, donc là, là vous, voilà, le 1er avril, vendredi, donc, il y aura la conférence sur le génie celtique suite et fin. Le 2 avril, euh, donc ça, c'est ce qu'on vient de parler, hein, qui sera probablement reporté. Le 3 avril, la journée Alain Kardec, euh, on l'a vu. Hein. Euh, les séances de questions-réponses ouvertes au public, donc le spiritisme sans tabou, c'est bien le dimanche 3 avril à 20h30. Euh, le 12 avril, euh, il y aura une commémoration des 95 ans euh, de la désincarnation de Léon Denis, hein, avec euh, une conférence de, de Fatima Medjaed, entre autres, et peut-être aussi de moi-même. Et le 4 juin, c'est ça, Morissette Oui. La place et le rôle de l'orienteur dans le groupe d'aide aux esprits souffrants sur les bases du livre Dialogue avec les ombres de Herminio Miranda. Et donc, euh, ce sera le 4 juin. Voilà, mais ça, c'est toujours en virtuel. Voilà, d'accord. Voilà. Ben, écoutez, je, en tout cas, je vous remercie euh, beaucoup pour votre présence. Et puis, ben voilà, on est une heure plus tôt que d'habitude, le soleil est déjà bien levé. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Je vous dis à bientôt. On va remercier aussi les bons esprits pour cette occasion que nous avons eue aujourd'hui d'être réunis de pouvoir apprendre, clarifier un petit peu ce que nous sommes, d'où nous venons, où nous allons, qui sont des ressources incommensurables, immenses, super précieuses pour nous aider à traverser les difficultés du quotidien, surtout dans cette phase perturbée de transition et de crise voilà merci à tous excellent dimanche et puis à bientôt bon dimanche à tous au revoir merci, merci. beaucoup bon bon